Bonjour le monde entier, il y a beaucoup de gens qui disent ils font le portefeuille. Et avec le métaphaya, regardez bien dans les deux vous avez bien vu, il n'y a rien dedans, regardez bien, ce qu'on appelle le portefeuille, ça existe maintenant, ça fait plus de 100 ans, maintenant je vais invoquer les génies. faut donc là-bas. Demie jobama, purifie ce travail, purifie ce travail. Faut donc à quoi, faut donc à Isa. faut donc babalaba, purifie ce portefeuille. Faut montrer au monde entier que ce que on appelle le portefeuille, ça existe vraiment avec le Meta Fire, le Nikon qui connaissent le travail. Regardez bien. Le portefeuille a reçu le pouvoir. Ça a déjà reçu le pouvoir. Regardez bien. Regardez bien. Regardez bien. Faut donc pas papa là-bas. Avec ce portefeuille, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Regardez bien. Rien que des billets de la banque. Et avec ce l'argent, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Ça produit 200 000 par jour. Il y a pour 500 000 et il y a pour 1 million. Mon numéro est le plus 229 99 56 17 43. C'est mon numéro de WhatsApp Il y a aussi la multiplication de l'argent. Pour tous vos problèmes, n'hésitez pas à me contacter. Et c'est après avoir reçu. Et la satisfaction qu'on paye l'agent du travail chez le maître à faillite, la route ou rien dans vos vies Et je